Et question dérangeante au bout d'un moment à Yuki. <rire> non mais ce qu'attend il fait genre il fait jouer des meufs mais moi ouais. je suis pas... À... <rire> <rire> Désolé <rire>